Et salut c'est Vince, alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des fameux, devinez quoi, vous avez vu le titre, c'est bien ça, les bombes aérosols extinctrices, alors est-ce que c'est efficace, est-ce que ça vaut un extincteur par exemple ce que ça sert à rien, c'est que du superflu et c'est encore des achats inutiles et bien vous allez savoir tout ça dans cette vidéo restez bien à l'écoute donc vous voyez qu'il existe quand même beaucoup de modèles hein, je, je vous en montre quelques-uns euh, là, présentement euh, voilà, il y a quand même pas mal de modèles différents donc ce qu'il faut savoir c'est que, à défaut de ne pas avoir d'extincteur à la maison alors déjà, petite parenthèse N'oubliez pas la vidéo euh, sur les détecteurs de fumée. Hein juste juste au-dessus, là. Donc, la vidéo détecteur de fumée, euh, parce que ça, c'est le minimum que vous devez avoir chez vous. Que vous soyez locataire ou propriétaire, il faut impérativement que vous ayez au moins un détecteur de fumée dans votre habitation, d'accord Je ferme la parenthèse. Donc pour en revenir à ces fameuses bombes aérosols, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous êtes face à un départ de feu, alors quel que soit le, le type de situation, hein, que ce soit dans la cuisine, euh, euh, devant le barbecue, dans le jardin, euh, euh, peu importe la situation en elle-même, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type d'équipement, de, de, eh bien, ça pourra faire toute la différence le jour où ça, où ça vous arrive. Où, le jour où ça peut vous... Oh, putain, non, j'arrive pas. Hein. Ah, il y a des jours comme ça. Hein. Le jour où vous êtes face à une situation de ce genre, si vous n'avez pas les bons réflexes et que vous n'avez pas euh, quelque chose qui peut vous aider à gérer ce départ de feu, vous allez rentrer en panique et quand on rentre en panique on fait n'importe quoi euh, de façon je vous l'apprends pas hein, vous l'avez certainement déjà vécu hein, quand on est en panique on a des mouvements désordonnés on ne on, on fait pas les choses comme il faut, on ne réfléchit pas correctement et des fois on fait euh, souvent l'inverse de ce qu'il faudrait faire donc ces fameuses bombes le, le, ces bombes aérosols extinctrices euh, le gros avantage c'est que il n'y a pas de, de... c'est beaucoup plus rapide à utiliser qu'un extincteur qu'il faut souvent mettre en service surtout pour les extincteurs à pression auxiliaire qui ne sont pas en pression permanente euh, maintenant il y a des modèles en pression permanente euh, je ferai une petite vidéo là dessus pour vous montrer un petit peu les, les différences mais quoi qu'il en soit cette bombe elle va vous permettre de rapidement l'attraper euh, et de pouvoir faire votre extinction sans, euh, euh, comment dire, sans avoir à faire une percussion, sans avoir à, à enlever une goupille. Euh, voilà, C'est quand même assez rapide. Euh, en termes d'autonomie, on est à peu près sur 30 secondes d'autonomie. Euh, suivant les modèles hein, mais voilà ça tourne aux alentours de, de, de, de ce temps euh, d'utilisation euh, il vaut mieux alors il faut bien comprendre que quand vous l'avez utilisé une fois c'est pas que ça peut pas resservir une deuxième fois mais en général ça perd quand même de sa pression ça ça perd de sa puissance et puis surtout vous avez moins de produits donc en fonction de, du, du temps que vous allez l'utiliser sur un premier départ de feu euh, c'est pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est difficile de, de, de, de vous dire concrètement si vous allez pouvoir en éteindre un second, hein, quelques jours euh, ou quelques mois euh, après. Donc, une fois que vous l'avez utilisé, il vaut mieux racheter une autre bombe, au cas où. Euh, donc, ça vous éteint tous les feux de solide, tous les feux de liquide. Euh, donc, quand même, c'est ce que nous avons la plupart du temps hein, comme, comme problématique. Euh, dans nos foyers donc pensez-y si vous n'avez pas d'extincteur à la maison la bombe aérosol ça peut quand même faire toute la différence alors ça n'a pas la même puissance qu'un extincteur hein, d'accord donc euh, il faut quand même euh, si, si vous attaquez un feu qui a déjà démarré depuis plusieurs minutes euh, depuis plus de cinq minutes euh, et que c'est un feu euh, vraiment conséquent, je préfère vous le dire tout de suite, ça peut être dangereux. Donc, surtout, essayez de bien mesurer les risques avant de euh, euh, de vous engager en vous disant que ben, ça va le faire, je vais gérer. Euh, attention, d'accord Faites attention à vous, on ne sait jamais. Bon, ben écoutez, en tout cas, je, je vous laisse le soin de faire, euh, bah de faire vos, vos, vos emplettes, hein, de choisir le, le, la bonne euh, bombe aérosol euh, qui, qui, qui vous conviendrait. En règle générale, euh, à partir du moment où vous vérifiez bien, bien qu'il y a l'estampille, le, euh, le logo CE et NF, c'est bon. Maintenant, s'il n'y a pas ça dessus, euh, attention à éviter, d'accord sait jamais. Bon ben voilà, Mais écoutez, je, je pense que j'ai à peu près fait le tour euh, là-dessus. Euh, alors, petite, idée, petite précision quand même, la distance d'attaque, ne soyez pas trop près de votre feu, sinon vous, risquera, vous risqueriez de, de, de faire de la projection, en imaginant que ce soit de l'huile en feu par exemple, hein, dans, la, dans la casserole ou dans la poêle, vous pouvez avoir, euh, voilà, euh, de, de, de mauvaises euh, comment dire, circonstances parce que si vous envoyez le produit trop près ça, ça peut faire une projection qui va euh, propager votre feu, c'est à dire envoyer des gouttes enflammées euh, à droite à gauche en dehors du récipient et vous allez étaler votre feu donc faites attention de quand même euh, garder au moins un, je dirais à peu près 50 cm de distance d'attaque d'accord donc voilà, soyez vigilants, faites attention. Et puis surtout, ben, comme je dis toujours, euh, euh, ne laissez pas la, la panique s'emparer de vous. Si, si vous ne vous préparez pas à ce genre d'événement, ben, le jour où ça vous arrive, eh ben, voilà, vous risqueriez de, de, de, de perdre vos moyens, hein, comme je disais tout à l'heure. Merci encore pour votre attention. Je compte sur vous pour me mettre un, un petit pouce bleu et puis surtout bah, partager autour de vous. On, on ne sait jamais, ça peut toujours servir à quelqu'un ce genre d'information. Et puis euh, si vous voulez connaître toutes les astuces pour pouvoir faire face à un départ de feu, euh, même si vous n'avez pas d'extincteur, parce que la plupart d'entre de, nous à la maison, nous n'avons pas d'extincteur, euh, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien format feu domestique hein, pour accéder bah, à toutes les, les vidéos pour pouvoir connaître toutes ces fameuses astuces et savoir réagir du mieux possible, en tout cas vous permettre de, de, de beaucoup mieux gérer la situation euh, euh, compliquée euh, d'un départ de feu. Euh, en tout cas, n'hésitez pas, je vous remercie hein, pour votre soutien, votre attention, et puis euh, ben, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci, au revoir.